D'accord, on est passé de 2,5 millions à 3,7 millions à la revente. D'accord. Oh. Euh, je reprends. Il y a une question d'Emmanuel. De Alors, étant salarié en Afrique, est-ce que les banques seraient d'accord pour me prêter Question. Euh, ça, oui. Euh, même que tu sois en Afrique ou même, n'importe où, en fait, dans le monde. En tout cas, au Québec, il n'y a pas de, de, de restriction au niveau des, du fait que tu sois en, que tu sois en Afrique. Quoi. Euh, Qu'est-ce que je peux acheter avec un apport de 25 000 Maintenant, en fait, qu considérant que tu es euh, investisseur étranger, c'est-à-dire expatrié, donc non-résident fiscal au Québec, euh, quel que soit ton investissement, en fait, il faut prévoir un minimum de 35 de mise de fonds. Après, dans quel quartier euh, Honnêtement, il y a de tout. Quoi. Après, moi, c'est sûr que je, sur l'île de Montréal, je, moi, je suis… J'oriente mes investissements du côté de l'Est, de l'Est de, de Montréal. Après, il ben, y a des opportunités partout. Bon, c'est parce que moi, je me focalise toujours sur un secteur en particulier pour vraiment connaître le secteur, bâtir des, des, des, des, comment dire, des relations avec des, des personnes qui connaissent le secteur également. Donc moi, par exemple, mon secteur de prédilection, c'est l'Est de Montréal. Après, il y a des personnes qui investissent dans l'Est, dans le Nord, sur la rive Nord, la rive Sud, etc. Il y a des investissements qui se font un peu partout. Donc, il euh, y a une deuxième question de Jacquito. Euh, la mise de fonds quand vient de France est à, est à combien? Pour les investisseurs qui viennent de France. Attends, j'ai une autre question. Ouais, pour les, ben, C'est la même chose qu'Emmanuel, euh, en fait. Euh, C'est la même chose. Donc, quel que soit en fait le pays d'origine. Donc, si parmi vous, il y a des personnes qui sont hors Canada, il faut savoir que la mise de fonds minimum... C'est du 35%. Après, c'est sûr, il y a des stratégies que Razmik pourra vous partager lors des, lors des différentes sessions pour récupérer cette mise de fonds Il faut, faut, faut vous dire que au, au, au Canada, au Québec, même si vous mettez euh, un apport, au bout d'un certain temps, enfin, si vous avez appliqué de bonnes stratégies, vous pourrez récupérer euh, enfin, cet apport-là. Tac... Alors, j'ai une autre question de Ashley. est il possible d'être en alternance ou étudiante et d'investir en immobilier euh, Donc, Ashley, bon, vu, vu ta question, je suppose que tu… Enfin, je présume que tu es euh, étudiante en France. C'est possible. C'est possible. Enfin, euh, je, je, je, je, je vais répondre pour la France et pour le Québec, enfin, et pour le Canada. Avant que tu répondes, Florian, euh, alternance, ça signifie quoi Alternance, c'est étudiant, étudiant en part-time, en fait. Donc, ça veut dire que tu fais tes études. Ah. Donc, par exemple, tu vas être en maîtrise, tu travailles à côté dans mmh. une entreprise et tu fais tes études en même temps. Donc, c'est tout à fait possible. En tout cas, en France, c'est même encore plus facile qu'au Canada. Donc, euh, du, moment que, du moment que tu as… Après, bon, il faut que le revenu euh, te le permette, mais en moyenne, hein, en moyenne, considère qu'avec un SMIC, donc si tu as un salaire un, équivalent à… Je crois que le SMIC en France, il est dans les 1200 euros. En tout cas, entre 1500 et entre 1000 et 1500 euros, tu peux aller emprunter jusqu'à 100-150 000 euros, à peu près. Donc, ça te permet clairement d'aller acheter. Euh, enfin, si tu achètes en province, si tu vises la province, par exemple, ça te permet d'acheter. Il y a même des immeubles à 100 dans, entre 100 et 150 000 euros dans certaines villes. Tu peux également acheter des, des, des studios, des appartements, etc. Euh, donc, ça, c'est. Mais la condition, c'est que tu aies, ben, enfin, que tu aies un revenu en récurrence, c'est-à-dire que il faut peut-être que tu étais en alternance sur euh, au moins 6 mois, voire même du 12 mois, et, euh, donc que tu aies des, des revenus récurrents. Et lorsque, tu es, et, tu, et lorsque tu es alternant au Québec, il faut, si tu travailles à côté, il faut que tu aies également un revenu qui te permette d'investir, mais surtout, il faut que tu aies au moins, je te dirais, de 1 an, voire deux ans d'ancienneté. Donc, euh, on a pas mal d'étudiants dans ce cas-là qui... Euh, voilà ils, euh, ils travaillent nous la stratégie fin, le conseil qu'on leur donne c'est de travailler dans leurs, euh, pendant, leur, pendant leurs études et surtout travailler à temps plein durant l'été parce que c'est là par exemple imaginons tu travailles à mi-temps je sais pas tu travailles dans un magasin ou autre tu travailles à mi-temps durant ton année scolaire pendant euh, les périodes de, de vacances en fait tu négocies avec ton employeur pour qu'il te passe à temps plein comme ça tu as un, tu as un revenu euh, peut-être deux fois plus élevé et c'est à ce moment-là que tu fais ta demande de financement pour, euh, pour, faire, ton, pour faire ton acquisition salut Jane j'espère que tu vas bien, d'ailleurs on va faire un live très bientôt avec toi également pour présenter euh, de nouveaux sujets, donc on va pas tarder à te contacter euh, euh, j'ai une question de ouais, merci à toi Marie-Christina Comment s'effectue 35% pour emprunter à partir des banques canadiennes Oui, c'est ça. Il faut savoir que les, euh, les, les, les demandes de... de les, les emprunts se font avec des banques canadiennes. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se demandent, est-ce que ben, je suis en France Est-ce que je dois faire le prêt en France Il faut savoir que c'est euh, euh, euh, les, les banques canadiennes qui vont vous financer. Après, il y a des stratégies pour peut-être prendre les fonds en France pour investir au Québec, mais euh, je vous confirme que euh, c'est les banques canadiennes qui financent les investisseurs étrangers. Tac. Euh, on va peut-être continuer. On va prendre les autres questions après. Et euh, on va continuer avec la présentation. On va revenir sur l'immeuble. Donc, sur l'immeuble que tu as pu acheter à... Tu m'as dit 2 millions, 2 millions euh, que tu as... Comment s'est passé, en fait, le... La, la, la, la revalorisation. Donc, tu as revalué, vous avez revalorisé, re, revalorisé pardon, à un million de plus et également, vous l'avez revendu. Comment ça s'est passé, en fait? Est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques étapes? En, ben, tu m'as dit que ça s'est fait en cinq ans, mais comment ça s'est fait euh, de manière un peu plus détaillée? Alors, euh, pour euh, optimiser la valeur de l'immeuble, premièrement, ce qu'on a fait, c'est euh, on a ramené au niveau du marché euh, et changer un peu la façon que les appartements étaient, euh, étaient euh, loués pour maximiser le loyer mensuel euh, et déjà dans un immeuble à revenus euh, euh, les banques je ne sais pas si c'est dans les duplex ça fonctionne de la même chose dans les triplex, mais quand tu parles de euh, des multiplex comme ça mm -hmm. ils prennent dix fois le revenu euh, annuel pour établir la valeur de, du bien euh, dix revenus, alors, ah, okay, dix, ok, dix fois les revenus, okay, d'accord. fois les revenus. Okay. Alors, euh, si tu ajoutes 10 000 de revenus sur ton loyer annuellement, du coup, ton immeuble vient d'augmenter de 100 000 en valeur. Excuse-moi, si tu… j'ai pas suivi si, ça. Si tu ajoutes annuellement un 10 000 de loyer, mm -hmm. alors li, la valeur de l'immeuble, du coup, vient d'augmenter de 100 000 D'accord, ok, wow, okay. ok. Alors, une fois qu'on a réussi à faire ça, là, on a commencé à euh, regarder les, les places de stationnement à l'intérieur, parce qu'il y avait un stationnement interne. On a commencé activement à aller chercher, louer à des gens de l'extérieur. Mm -hmm. Alors, l'hiver, euh, on avait des voitures qui étaient stationnées là, ça générait quand même des revenus intéressants. Euh, après, on avait une buanderie dans l'immeuble, dans c'était avec des jetons, et à chaque fois, on se faisait dévaliser. Alors, on a mis un système à carte, et là, les vols oh. l'ont arrêté, et euh, ça fait que les gens, l'utilisation a augmenté. Et par la suite, on a aussi commencé à utiliser les coins morts pour euh, louer des espaces de rangement. OK, wow, ça, c'est la vraie optimisation, ça. <rire> Alors, dans les corridors au sous-sol, on avait des racoins. on a commencé à louer des, des espaces de rangement pour les gens qui avaient des petits appartements et on avait 50% d'occupation avec ces, ces, ces espaces-là. Et le stationnement, c'était les hivers, 100%. Et on avait 50% d'utilisation les étés aussi. D'accord. Wow. Donc, euh, ça, c'est clairement... sinon ouais, ça, Une telle augmente... ouais, une telle optimisation, ça permet d'aller chercher beaucoup en termes de valorisation. Ouais. Thank you.